Bonjour, bienvenue à notre cours de français, aujourd'hui, mardi 21 septembre 2021. Euh, vous me connaissez, moi c'est David, et euh, aujourd'hui nous allons commencer un nouveau thème. Bonjour Brenda, hola a todos, buenas tardes, buenas tardes igual. bonsoir, Dans ce cas on peut dire bonsoir. Uh, ¿Cómo están? Espero que estén bien. Bienvenidos al curso de francés, como cada martes estoy yo. Y uh, oh, ya a nuestro uh, Antes de comenzar, quería comentarles que ya miramos cuál fue el problema del jueves de hace dos semanas. Bonjour, Sulema. Y al parecer sí, es, es el video que pusimos, que tiene derechos de autor y Facebook corta esos videos, entonces ustedes no lo pueden ver. Pero es, vamos a ver si puedo hacerme una maromita para que podamos poner el video así si sea en YouTube y puedan ustedes verlo para que no se pierda esa clase. No les tengo un anuncio, eh, tengo dos anuncios en realidad. Y yo sé que les va a gustar eh, uno de los anuncios y el otro, bueno, les puede parecer uh, un cambiecito un poco ligero, pero van a ver que va a servir mucho. Bon, bonjour, Héctor, Esther, Mari, María Saide, Rosa Elvira, Sandra... Clara, Maria del Pilar, Luis, Fernando, Mari. Otra vez Mari, te repito. Uh, Hugo, Gladys, Judith, uh, Bemo, Mariale, Carlos, Mauricio, Aura, Mayra. Oh là là, tout le monde. Oh là là, plein de monde aujourd'hui. Judith, Ok, donc... Aujourd'hui, première annonce, vous connaissez notre blog, vous savez le blog, c'est la página que nous avons desde depuis le donde où nous día chaque eh, jour tous les contenus, nous directo le lien ponemos au vidéo, la, la présentation, et maintenant nous avons un Moodle. Moodle est une plateforme qui permet... Eh, hacer seguimiento a sus, a sus avances. en La materia por ahora está en el estadio de transfusión del blog hacia el, hacia el Moodle, uh, pero esperamos próximamente tener uh, pequeños exámenes, tener uh, actividades calificadas para que ustedes vean cómo van. Vamos, todavía no está abierto a la inscripción. Pueden ir, pueden visitar la, la, la página donde están los cursos. Todo está ya listo. Lo que no está listo todavía es la inscripción, pero uh, podrán inscribirse y ver cómo es un poco su, su avance en, en los cursos. Entonces, si ustedes van a linked.fr slash francés. Bueno, aquí es una C porque en, saben que en internet la cedilla no, no funciona. Van a encontrarse con esta página, que es nuestro Moodle. Ustedes le dan clic a Curso de Francés Colombia nos une. Cuando les piden identificación, no necesitan identificarse, simplemente dan conexión anónima. Y esto es nuestro blog. Por ahora les digo, estoy trabajándole porque estamos todo lo que está producido, tenemos todos los cursos, simplemente dan la presentación del curso y ven lo mismo que se veía en el blog, ¿cuál es la idea? Hacer, como les dije, pequeños test, pequeños ejercicios para que tengan feedback y que ustedes vean cómo están, ¿ok? Ok, ok. Ok, Fabio, no nos quieres perder tiempo, entonces no vengas a los cursos. Ok, uh, entonces en esta en esta página van a pueden ver en un futuro sus pequeños cursitos, etcétera. Segundo anuncio del día. Resulta que hace rato les habíamos dicho, bueno la semana pasada les había dicho. Que um, íbamos a hacer unos tallercitos, uh, lastimosamente no podemos recibir a todo el mundo Pero próximamente en el Moodle vamos a tener una especie de, de, de test Así que revisen todo lo que, lo que hemos visto Y esperamos este fin de semana tener en línea el test Para que las 15 personas que tengan el mejor puntaje Pueden asistir a un tallercito de una hora, una hora y media con una de nuestras profesoras, que todavía no conocen, que se llama Mayra, y podrán hacer un taller eh, con ella eh, oral. Es decir, que van a poder hablar y van a poder intercambiar con ella. Como les digo, no podemos recibir a todo el mundo porque es un curso donde van a hablar. Pero vamos a hacer varios, varios cursos de este tipo. Vamos a hacer unos cuatro para que ustedes puedan hablar un poquito en francés y puedan ver cómo están, qué han aprendido, etcétera, etcétera. Así que, revisen, yo esta semana tengo que hacer ese test para que, el, el ojo, es el miércoles de la próxima semana, en la misma hora de este curso, pero no en Facebook. Vamos a darles a las personas que puedan asistir, le vamos a dar un vínculo para que puedan asistir a, a este curso con nuestra profesora Mayra. Ok, ok, messieurs, dames, uh, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez bien, que vous puissiez participer, et j'espère pouvoir vous voir prochainement en uno de ces talleres. Uh, le link est en linkade.fr/français et vous allez voir que va dire uh, «Test pour les ateliers » ou «Test pour les talleres ». Ok Entonces, es este fin de semana que vamos a hacer, vamos a abrirlo para que ustedes hagan el test. Y el martes próximo les decimos, eh, bueno, igual nos comunicaremos con las personas. Y el taller será el miércoles de la próxima semana en el mismo horario de esta clase. ¿Ok? Ok, ok. Bueno. Merci beaucoup, messieurs, dames. On va. Aujourd'hui, c'est la séance 21, séance 21, en fait. C'est la séance 21, c'est la semaine 11 sur euh, 24. Ça veut dire qu'on est bientôt à la moitié, déjà, casi, nous sommes à la mitad du cours. Donc, espero que hayan apprendido mucho. Aprovechen les talleres pour faire des questions. Igual, vous savez que nous pouvons faire des questions en, en, en le en el blog nos hacen comentarios y nosotros respondemos. Uh, ok, bon. vous savez, mardi c'est moi, jeudi c'est Alejandra, y rappelez-vous que le cours, les cours sont enregistrés, los cursos quedan grabados. Uh, Colombia no solo ya puso el, el vínculo, y se lo repito, para hacer el test, que es el fin de semana, para la clase del próximo miércoles, no de mañana, sino de la semana próxima, es linkaid, L-I-N-K-A-I-D, a i d por qué yo hablo en español? L-I-N-K-A-I-D.fr -fr -fr -fr -fr -fr slash francais ¿ok? Para eso si tendrán que registrarse, ¿por qué? necesitamos las información, la información de ustedes solo les pedimos un email si el formulario de inscripción les pide otra cosa no lo llenen solo el nombre y el email es lo único que les pedimos ok, ok bueno ¿qué nos va uh, a hacer hoy? hoy a ser una actividad de revisión pero no vamos a tener mucho el tiempo igual ya vienen de un, una clase que solo hicieron revisión mais nous allons faire une lecture et on va commencer un nouveau thème. On va commencer à parler de son quotidien. Donc, alors, euh, tac, tac tac On commence avec la lecture. Je vais vous présenter une lecture. C'est un poème, un poème qui s'appelle Déjeuner du matin. Dans ce poème, on décrit des actions, des actions, ok? Et on va associer les actions, les images au texte, ok? C'est un poème très, très, très connu qui s'appelle Déjeuner du matin. Muy, muy, muy, muy, muy conocido un autor muy conocido en Francia y lo que vamos a hacer es que les voy a presentar el texto les voy a presentar unas imágenes y ustedes tienen que asociar las imágenes al texto ok donc, déjeuner du matin de Jacques Prévert. je vous laisse un petit moment une minute pour que vous lisiez, recuerden les dejo un minuto para que lean en sus casas, para que se acuerden de todas las reglas, de lo que se pronuncia, lo que no se pronuncia, etcétera, etcétera, y eh, después yo voy a leer para que ustedes evalúen un poquito con respecto a mí, cómo están ustedes en la lectura, así que les doy un minuto a contar de ya. Ok, très bien, je vais lire lentement pour que vous compariez votre prononciation à la mienne, ok? Voy a lire despacio para que ustedes comparen su prononciation con la mienne. Déjeuner du matin, Jacques Prévert. Il met le café dans la tasse. Il met le lait dans le Pardon. il met le lait dans la tasse de café il met le sucre dans le café au lait avec la petite cuillère il tourne il boit le café au lait, et il repose la tasse sans me parler. Très bien. Ok, ok. Léo un poco más rápido para que escuchen como suena un francés que le lis. Déjeuner du matin, Jacques Prévert. Il met le café dans la tasse. De, dans la tasse.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 Il met le café dans la tasse. Il met le lait dans la tasse de café. Il met le sucre, comme le département. Le departamento de sucre se llama azúcar en français. Dans le café au lait. Avec la petite cuillère, il tourne. Il boit le café au lait et il repose la tasse sans me parler. Bueno. Rosa, ¿estás bien? Muy bien. Rosa, Gladys, Esther. Muy bien. Ah, Edouard. Très bien, Edouard. Recuerden, les doy... Rápidamente algunas reglas porque no me puedo detener a verlo todo. T no. final no se pronuncia, me. Mais... le monosyllabe donc je pronuncio E. Café, porque hay un accent. TAS. 2S entouré de voyelles, ça se pronuncia S. dos s con vocales à lado, a los lados se pronuncia S. Il me le lait. A, i se prononce e. te final ne se prononce pas. Euh, sucre. E final ne se prononce pas. Café, oui, parce qu'il y a un accent, mais sur sucre, non. Quoi d'autre? A ah, exception, cuillère. cette parole en el poema está escrita así, pero nadie la escribe en realidad así. Es pues Forma vieja de la palabra cuillère. Porque la forme correcte actuelle est con un accent grave, e final. Euh, il tourne, il boit, ou i se prononce euh, Repose, repose. Recuerden, una s con dos vocales suena comme una z. Ça me parler. R final ne se prononce pas. OK, très bien. Donc, associer les images aux actions. Mais on va dire quelle image correspondait à quelle action. L'image 1 correspond à quelle action L'image 2 correspond à quelle action Etc, etc. Salut, Haider. depuis puis, les copées. Les copains, c'est ça. Bah, très bien. Ok, associer les images aux actions. Petite euh, lait, lait. c'est lactique, c'est un liquide blanc qui vient de la vache. Veo que están dando buenas respuestas. Ah, se sí, llama. Bah, c'est très bien, vous, êtes, vous faites du bon travail alors donc il met le café dans la tasse il met le café dans la tasse c'est le numéro 6 mettre eh, en este en este caso la traducción literal no es la traducción en español porque meter es meter. Pero para nosotros es como echar. Entonces, según el contexto, il met le café dans la tasse, mais eh, oui, c'est la six. Il met le lait dans la tasse de café. Il met le lait dans la tasse de café c'est le 5 le lait c'est le liquide blanc qui vient de la vache vous voyez que vache la vaca. donc c'est le liquide blanc qui vient de la vache ok il met le sucre dans le café au lait c'est la 3 il met le sucre dans la tasse euh, de café. Dans, la, dans le café au lait, pardon. Euh, avec la petite cuillère, il tourne. Ça, c'est la 4. La cuillère, c'est le, le petit ustensile pour le sucre. Normalement, avec ce se revuelve sucre Con la cuchara. Va, ça c'est une cuillère. Yes, et c'est tourné, comme le tour de France, que en espagnol est le giro, ah, pardon, le giro en Italie, c'est la vuelta, c'est dar vueltas, c'est faire cette action. Il boit le café au lait, c'est le numéro 2 il boit, ça c'est l'action de boire ou ça c'est l'action de boire c'est un verbe irrégulier hein? et il repose la tasse seul un poser, reposer et voilà non sais sé si vous connaissez le poème c'est un poème très très connu et le van a volver à parce porque normalement je l'utilise pour varies choses en français. Mais euh, voilà. Voilà l'action du verbe. Et c'est l'introduction. Le verbe plus long. Le, le, le, le poème est plus long. Le poème est plus long, mais je vais juste tomber cette partie pour que nous ayons le temps. Ok, très bien. Donc, aujourd'hui, on va parler de ses habitudes. On va parler de je regarde. Je regarde. On va voir. Donc, observez le document suivant et dites-moi de quel type de document s'agit-il. Dites-moi quelle est la finalité ou quelle est la fonction de ces documents. Ok. Donc, je vais vous présenter un document. Le va présenter un document. Tu vas me dire de que se trata. Ok. De, quoi, euh, de quel type de document s'agit-il, se trata esto, se trata el documento donc, je vous lis, je vous lis, c'est quel type de document ça No los veo ¡Ah! Hugo Hugo siempre está en la jugada y de... mm. ¡Ups! ¡Ups! ¡Veo que se me fue! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ah. No siempre ve los errores cuando está en curso. Y lo leí mil veces. Entonces, ¿Vos veis? Telefón Info. Telefón Jeunés. Teleshopping. série, Serie. Ah, alerta Malibu. Para los de mi generación, todos vimos alerta Malibu. alerta C'est une série euh, Je dis cuisine bon, okay. Le journal Le feu de l'amour C'est un feuilleton sentimental En Colombie on est expert en feuilleton sentimental Des films TV Voilà le mot clé TV Série dessin animé. Jeu, tac tac tac football magazine société reportage donc c'est une grille télévisuelle on appelle grille télévisuelle parce que on voit normalement on voit le en, en mode grille mais aujourd'hui c'est pas présenté comme ça mais ça s'appelle une grille télévisuelle en français on grille télévisuelle. Normalmente se presenta como, como, una, como un cuadro, como un, una especie de tabla, como en un Excel. Pero en este caso no, no, se, no se presenta así. En español diríamos la parrilla, así, Gladys, es una parrilla. Pero es que el nombre quedó porque uno, uno ve los horarios y ve el programa. Entonces, ¿es que vous reconoce diferentes tipos de programa? Est-ce que vous reconnaissez le type de programme? Reconnaissez le type de programme? Dicons-moi si reconnaissez de quel type de programme c'est. Pour exemple, si je les dis, uh, je sais pas, uh, TF1 Info. TF1 Info. C'est quoi TF1 Info? C'est quoi le TF1 Info? C'est quel type d'émission? Quel type de programme est -ce? TF1 Info? Ah bah, je vois que vous êtes bien. Hein? Info, c'est les informations et TF1, c'est le nom de la chaîne, ok C'est le nom de la chaîne. La chaîne, c'est la chaîne de télévision. Par exemple, en Colombie, on a la chaîne 1, la chaîne euh, euh, A, la chaîne Caracol la chaîne RCN, la chaîne Télé Antioquia la chaîne Télé Caribe, etc., etc ça c'est la chaîne de télévision okay? et la chaîne s'appelle TF1, ok donc TF1 c'est le nom de la chaîne et info c'est les informations attention ici il y a trois trois euh, synonymes pour Info. Hay tres sinónimos para las noticias. ¿Pueden encontrar los otros dos sinónimos? Oui, Esther. Julie cuisine, c'est recette de cuisine. Très bien. O uh, aleja, como dice, nourriture, la comida. <ríe> Donc quels sont les synonymes de, de, de information dans la grille? Hein? Mari Nouvelles et si, Vilma, si sont synonymes, mais en ce cas, ils ne no le usent pas dans le nom du programme. Mais Nouvelles, dar, dar noticias de alguien, es como donner des nouvelles de quelqu'un, c'est comme donner des nouvelles. Le journal, très bien, le journal c'est un synonyme des informations, et il y a très important, parce que qu'en français on l'utilise beaucoup, le journal télévisé, parce que journal, ce sont les noticias en sentido général, c'est comme le, le diario, et peut être en la radio, peut être en la télévision, peut être en internet, ok Pero en francés se usa mucho journal télévisé y, surtout, surtout, sobre todo, la contracción JT. Le JT, c'est le journal télévisé. Donc, les informaciones. En francés usan mucho decir eso como el, el, el JT. El JT es la no, las noticias, pero uno sabe por la T que es la televisión. Pourquoi Parce que le plus rapide, c'est JT que le journal télévisé. ok les nouvelles, ou que les informations. Ok. Attention, reportage, Edouard, ce n'est pas exactement la même chose. Parce que reportage, c'est un type de journalisme, mais ce n'est pas le JT. Il y a des émissions spécifiques pour de reportage, mais ce n'est pas le JT. Justement parce que le reportage C'est un peu atemporal Les reportages sont atemporales En le sens de que On peut faire un reportage d'un fait historique Parce que si sí, Parce que c'est l'anniversaire Ou parce ils sont faire une série de reportages Donc c'est plus intemporal Mais les JT siempre sont toujours les del du jour Ok, bon D'autres types de, de ¿Qué otro tipo de emisión reconoce? ¿Qué otro, qué otro tipo de, de emisiones pueden reconocer? Esther, no. Desanime, anime justamente no puede ser cómics porque los cómics son en papel. Y cuando no dice anime está hablando de televisión. Son la misma familia, sí, pero animé, forcément, c'est la televisión, y, y el dessin, dessin literalmente son dibujos, es como en español, en español decimos dibujos animados. Uh, Rafael, dessin entrevistas, no, De, uh, reportajes, perdón, entrevistas, no, reportajes son reportajes, reportajes, las entrevistas son interviews, ou. Il y a autre palabres que je ne reconnais pas, mais l'interview est la plus utilisée en français. Ok, donc, série, bah, série quand même, vous reconnaissez les mots série, c'est facile. Série policière, série hospitalière, série aventure. Hum, voilà. Je ah, eh, Gladys, no documentales no son reportajes los documentales son un tipo de reportaje pero los reportajes no se limitan a los documentales si ¿Sí ves la, la diferencia uno puede ser un documental y casi que por definición es un reportaje pero no todos los reportajes son documentales no sé si ves la, la pequeña implicación Donc, le feu de l'amour, ah, c'est toute une institution. Hein? Le feu de l'amour, c'est un feuilleton mélod, un feuilleton sentimental, comme par exemple, café con aroma de mujer, que marquait aussi une génération. Ou Betty fea c'est des feuilletons sentimentaux. Bon, bueno, je veux la parole en espagnol. Escríban, escribanla. Escríbala, escríbala, escríbala Ah, Margarita Y justo Margarita Rosa Ay, ay, ay que cae de perlas el nombre Margarita Rosa Donc, Feuilleton Cuando vean un, un Feuilleton La palabra Feuilleton es una novela Pero en el sentido de novela latinoamericana Con lágrima y todo Eso es un Feuilleton différent d'une série, parce qu'une série c est, c est limité limité, le feuilleton c'est « ah, il m'a abandonné, je, je ne pourrai pas vivre, etc. etc. Entonces en Le Feu de l'Amour est une gringa qui a comme 40 ans, et pour ça je dis, c'est toute une institution, parce que dure et dura et dure, et ça, la et Este documento tiene como 20 años y todavía existe el programa Le Feu de Amor. Entonces, imagínense. Ok, son rouges, c'est un jeu. Atención. Si me decían son rouges, igual son dangereuses, si son peligrosa Quizás sí, en el sentido de que es un juego, c'est un jeu. Y por ser un juego, entonces puede que uh, uno esté en peligro pues, porque está jugando, evidentemente. Uh, que no, bah, football, quand uh, même. Uh, Les droits de savoir ¿fé divers. Ah, magazine société. ça es el tipo de misión. Uh, Ustedes se acuerdan, a ver, de mi época. Yo soy un poquito viejo, así que voy a hacer un programa, no sé qué en Colombia en que estén en este momento en programas, pero en mi época se llamaba Séptimo Día. No sé si reconocen, es un tipo de programa donde hablan de... hacen como... presentan temas de sociedad. Y en este caso, Fédiver es un tipo de reportaje, es de periodismo que es como de asesinato, robos, eh, violencia intrafamiliar todo eso se llama fediver. es un tipo de periodismo como amarillista uy, todavía lo pasan uy, uy, uy, me sentí viejo bueno, me sentí viejo de solo decirlo ok, très bien le rallye, bah, c'est un rallye, c'est une compétition sportive. Ok. Euh, une crónica, non, parce qu'une crónica, c'est une chronique. C'est la, la même Palabra. Dice Mamaraj ma Sergil, séptimo día, son hechos comme violencia. <laughs> voilà. ¿Le droits de savoir, sea magazines. Cuando dicen magazine, sociétés es que presentan a la sociedad. Magazine es como una revista, literalmente una revista. Y société es que presenta a la sociedad. Bueno, una parte de la sociedad. Ok, très bien. Donc, maintenant, on a vu ça. Ya vimos esto, ya vimos la programación de TF1. TF1 es la cadena, eh, era la primera cadena francesa, es una cadena privada ahora. Euh, maintenant on va voir des gens qui parlent de leur relation à la télévision donc vous allez regarder des témoignages témoignages c'est des personnes qui proposent leur, euh, leur vécu okay? c'est des personnes qui parlent de leur vie euh, littéralement c'est comme testimonios Regardez les témoignages suivants. Répondez aux questions suivantes. Quelles sont les habitudes télévisuelles des témoins Un témoin, c'est une personne qui témoigne. Okay? Quelles sont les habitudes télévisuelles des témoins En quels horaires Et quel type d'émission okay? Ça, c'est les habitudes. Et. Observez les expressions qu'ils utilisent pour parler des heures. Très bien. Donc, qu'est-ce que nous faire? Le premier, quelles sont les coutumes de télévisuelles de los testigos, de ceux qui nous proposent leur témoignage Les horaires et le type d'émission. OK? Et vous allez me dire quelles que expressions ils utilisent pour parler du temps. OK, on y va! Lucie nous parle. Lucie, elle a 75 ans. Elle est retraitée. Ok, je vous laisse lire. Alors, quelles sont les habitudes télévisuelles de Lucie Rappelez-vous, quel type d'émission et quel, quels horaires À quelle heure elle regarde la télé et quel type d'émission elle regarde Je vois pas de répondre. Ah voilà. Ok, très bien. Donc, quels horaires et quel type d'émission Donc, Lucie, 75 ans, retraitée. Je vis seule. Heureusement. Heureusement, j'ai la télé. Je me réveille toujours vers 6h30 du matin. Souvent, j'allume ma télé pour regarder les informations avant d'aller faire mes courses. L'après-midi, je regarde le JT et ensuite en feuilleton jusqu'à 2h50. Le soir, je regarde les actualités. Je lis avant d'aller au lit. Mais de temps en temps, je regarde un bon documentaire à la place. Donc, quel type d'émission regarde Lucie? Rappelez-vous, c'est un verbe du premier groupe, hein? C'est un verbe du premier groupe, donc si ils disent, Lucie regarde, vous savez comment s'écrire. ça, déjà, vimos en classe, hein. Ah, comment ¿cómo empieza la frase? Edouard ¿cómo empieza la frase? Ahí tienes una respuesta. Entonces, ¿qué tipo de regarde Lucie? Elle regarde. Euh, elle, elle atención, c'est féminin, Sandy. Elle, elle regarde les journaux télévisés. Ella, regarde les informations le matin et regarde le JT. Rappelez-vous, JT, c'est le synonyme de journal télévisé, c'est les informations et, euh, et les actualités. Donc, il regarde le, les, les informations le matin, il regarde le JT l'après-midi parce qu'en France, le JT commence à 13h. OK Il regarde aussi les informations, les actualités le soir. Et de temps en temps, il regarde un documentaire et il regarde aussi son feuilleton. Ok. Donc, le matin, le matin, il regarde les informations. L'après-midi, il regarde le JT et un feuilleton. Le soir, el regardo les las Estoy haciendo hincapié en el tiempo. Miren cómo se usa el tiempo. ¿okay? Por eso les dije: miren, miren las expresiones del tiempo y díganme cómo se, cómo se habla el tiempo en francés. Ok. Très bien. Vamos a ver un deuxième témoignage. Ok. Deuxième témoignage. Ne no fonctionne. OK. Constant, 36 ans, commercial, marié, deux enfants. Je vous laisse lire. Alors, constant, 36 ans, commercial, marié, deux enfants. Chez nous, toute la famille regarde la télé, mais rarement les mêmes programmes. Le matin, les enfants prennent le petit déjeuner devant le petit écran. Ils regardent une émission pour les jeunes des 7h30 à 8h. Et ma femme et moi, nous nous préparons tranquille, tranquillement après l'école les enfants se reposent une demi-heure devant la télé avec le dessin animé nous ne, laissons jamais, nous ne les laissons jamais regarder plus longtemps le soir ils se couchent tôt avec ma femme on regarde toujours le 20h après le JT nous alternons les émissions que nous regardons. Je regarde parfois le foot, d'autres fois, je regarde des magazines de société. Et voilà, comme toujours. Voilà, c'est mieux comme ça. Entonces, quelles sont les habitudes de la famille de Constant? Quelles sont les habitudes de la famille de Constant? Je dis attention, la famille de Constant, parce que Marielle me dit que c'est le téléphone ou la console de jeux, mais nous parlons de la famille de Constant. me escribe el lapicero. Oh, no, no. Okay. Donc. Ah, uh, okay, la rutina. Ah, Valeria, después te explico, pero es muy bien que observes eso, Valeria. Raphaël, attention. Le matin, non pour le matin. Il regarde ENT, Maria Eugenia, ENT, la télé. Ok. Ok. Donc, toute la famille regarde la télé. Ça, c'est clair et net. Toute la famille regarde la télé. Ça, c'est facile à comprendre. C'est ça, voir. Donc, mais rarement les mêmes programmes. C'est-à-dire, les, les adultes et les enfants regardent des émissions différentes. OK Ah, Marie-Eugenia. Muy bien que hayas esas preguntas. Observa. María Eugenia se pregunta. Estas expresiones no entiendo, pero observa la que vamos a ver justamente eso hoy. Donc, le matin, atención a la façon de le dire Le matin, le soir, euh, le soir, como aquí. Le soir. Le matin, et recuerden comment decía Lucie, l'après-midi, ok? Ça c'est des expressions du temps. Attention, le matin les enfants prennent le petit déjeuner devant le petit écran. Vous vous souvenez qu'ils avaient vu avec Alejandra la parole devant? Et la parole déjà vu avec Alejandra. Le petit écran c'est un synonyme de la télévision. Pourquoi Parce que les grands écrans, c'est le cinéma et le petit écran, c'est la télé. Donc si si si vieron écran, c'est un appareil qui projette des images. La télé, en général, c'est un écran. Par exemple, ah, mon téléphone, c'est l'écran tactile de mon téléphone. Vous voyez et un ordinateur, normalement, on travaille devant un écran. Ça, c'est le mot écran. Ojo, oh, oh, Sandy, devant le contrario, non, c'est atrás, c'est delante. Devant le petit écran. Et c'est un synonyme de. En espagnol, on dit pareil. En espagnol, tenemos una une expression qui est la pantalla chica. C'est exactement la même expression. Bon les enfants regardent une émission pour le jeune pour le jeune jeune c'est les personnes qui ne sont pas vieux les jeunes c'est les personnes qui ne sont pas adultes ou pas très adultes c'est quoi jeune du coup si, Très bien, Vilma, nos jóvenes. Une émission pour les jeunes de 7h30 à 8h. Comme vous voyez, ici, il se levanta plus tard. Et ma femme et moi, nous nous préparons tranquillement. Alguien me pregunta nous, nous et pourquoi nous, nous On va le voir dans, plus tard. Esto lo vamos a ver después. Pero si ustedes ven esto, no es un error de que nos hayamos equivocado y hayamos puesto dos veces no. Es porque en francés, así se dice en ciertos casos. No les cuento más porque es tema de la clase de, de Alejandra, entonces mejor, mejor no, no les cuento más. Los que se las pillaron muy bien, pero no les cuento más. Nos lo la escuela les enfants se reposent, se reposent, une demi-heure devant la télé avec les dessins animés. Ça, vous comprenez les dessins animés. Nous ne, laissons jamais, nous ne les laissons jamais regarder plus longtemps. Ce mot est presque transparent. C'est un peu plus facile d'entendre. Laissez, c'est un synonyme de permettre. Permission, ça c'est facile, hein? permission, permettre. Nous ne le laissons, nous ne leur permettons jamais de regarder plus longtemps. Ok, le soir, il se couche tôt. Tôt, c'est le contraire de tard, T-A-R-D. Vous savez quelle est la parole tard parce que no, ni, ni siquiera je besoin de traduire. T-A-R-D. Et le contraire, c'est tôt. Ok Donc, avec ma femme, on regarde toujours le 20h. C'est quoi le 20h En France, le journal télévisé le plus important, c'est toujours le 20h. Pourquoi parce que c'est le journal télévisé de 20 h Ça commence à 20 h Donc, on dit le 20 h c'est par, par association, c'est le JT de 20 heures. C'est parce qu'à cette heure, ya sabe que cuando dicen le 20 h qu'il y a 20 h en la télévision Siempre hay la même chose. Les informations, c'est le JT. Donc, après le JT, voilà, le 20h, quoi, nous alternons les émissions que nous regardons. Je regarde parfois le foot, d'autres fois, elle regarde des magazines de société. Ok. Donc, émission pour les jeunes. Euh, dessins animés pour les enfants pour les adultes le, le JT le foot et les magazines de société voilà à peu près le le panorama de la famille de Constant ok est-ce que vous avez deux questions tienen preguntas hasta ahora Tienen algunas preguntas? Très bien. Non. Mamara, les deux regardent le JT. Quelle différence Après, après le JT, à continuation du JT, quelquefois c'est le foot ou quelquefois c'est les magazines de société Rappelle-toi, comme septième dia, magazine de société. Donc, vuelvo, me, me, veo que la, la hora les está dando duro. Donc, dit, alguien me preguntaba, 2h50, c'est 2h50, son las 2h50. ¿Horas 50 o son las 14 horas 50? Ustedes conocen esta palabra, ¿no? Si yo digo midi ustedes ya saben de qué los estoy hablando porque eso ya la vimos. Uh, Vilma, se coucher, c'est un synonyme d'aller dormir. Si je dis... Après-midi, si je dis après-midi, quelle heure est 2h50? Si je dis après-midi, quelle heure seront 2 50 en este caso? Ojo, la hora militaire consiste en utiliser 12, 13, 14, 15. La hora en français, siempre se donne en un nombre. La H, que es de horas, y otro número. ¿Qué pasa? Que dependiendo si uno dice l'après-midi du matin, o si uno cambia la segunda parte por otra palabra como écart, e mi, demi, moins le l'écart, etc., ya ahí no es militar. Pero el formato estándar siempre es el mismo. Ojo. Ahora, uno tiene siempre que fijarse qué palabras acompañan la hora. Si no hay nada que acompañe la hora, uno piensa en términos de hora militar, porque el contexto no, no les permite saber eh, de qué están hablando. Entonces uno por asociación, uno dice, bueno, está hablando en hora militar porque no está hablando de algo que suceda en la tarde, entonces tiene que ser por la mañana, ¿sí ven? Pero como aquí usamos la palabra l'après-midi, por defecto son las 14h50 porque las 12h50 de la tarde son las 14h50 de la hora militar ok oui, c'est informel attention le soir je regarde les actualités Ok, qu'est-ce euh, qu'il y a ici que je peux expliquer? Le JT, je vous ai dit que JT c'est le journal télévisé, c'est les actualités, c'est les informations, c'est un synonyme de les, inf les informations, le journal, le journal télévisé, euh, les actualités, c'est un synonyme de tout ça. Et je vous avais dit le 20h, le 20h, c'est parce que la notice est, est, bueno, est à 20 La notice la plus importante du jour, c'est le 20h. Bon, il y a aussi 13h, pour ça, euh, Lucie dit L'après-midi, je regarde le JT. Et quand on pense après-midi, JT, par défaut, c'est 13h. On peut dire aussi Je regarde le 13h et par défaut c'est le JT de 13 heures est clair comme le explique en français ou je vais vous expliquer en espagnol sí, si vous ne pas, me lo parce que je ne no peux pas adiviner nous sommes dans un salon de classe je ne no peux pas parler la cara de mmm, professeur, je no ne pas. ok, très bien très bien Adriana Ok, donc, euh, tac, tac, tac. Parfois. D'autres fois, le mot foi, le mot foi, F-O-I-S, f -o -i -s, atención porque hay distintas palabras fois según la ortografía, significan cosas diferentes. Por ejemplo, otra ortografía de la misma la, la misma pronunciación, pero otra ortografía significa el hígado. Le foie, como le foie gras. Ese es hígado graso, gordo. Rafael, no entiendo tu pregunta. ¿Cómo así que una, re una regla equivalente a la redundancia? El francés es redundante como el bueno, en español puede ser más redundante, pero dime exactamente en qué contexto piensas tu redundancia. Bueno, como les decía, FOI, antes de, de que responda Rafael antes, cuando él me, me especifique su pregunta, fue. Fue, se sí, uh, ves una vez pero esta es una expresión que son dos palabras que hacen una expresión nueva. Literalmente es por veces, pero parfois significa, ¿qué significará? Ya les voy a decir. Cuando se repiten las mismas palabras en una oración, en francés no les gusta repetir... Ah en francés sí, el francés es muy redundante pero no con las mismas palabras del francés por ejemplo una, una regla de redundancia en francés es moi je regarde la télé y eso ya lo vimos cuando, cuando vieron con Alejandra el, el, el pronombre toniques pero también existe ma soeur elle s'appelle Joana por ejemplo ¿Qué, ¿qué dije ahí? mi hermana lo puse en antecedente, pongo una coma y digo, ella se llama Johanna. ¿Sí ven? Esa es otra redundancia del francés. Je regarde le regarde. Uh, ah, Rafael, pero es porque son personas diferentes para el mismo verbo, entonces tiene, generalmente uno lo repite. No, no es una redundancia, sino que es una especificación para evitar confundir quién mira. Entonces, uno dice, quién mira. Entonces, yo regarde, él regarde. Eso es, es para el it's esa Esa No, es una redundancia, es justamente... Es justamente una especificidad, para no, no, no, estoy hablando de la misma persona, estoy hablando de otra persona diferente. Ah, ojo Esther, parfois no, no, no, no, veces veces, ah, veces. ok donc expresión por parler de l'heure quiero que miren la hora miren la hora miren la hora y miren todas las palabritas que acompañan la hora vers 6h jusqu'à 2h50 De 7h30 à 8h, foot, oui, le football. En français, corta les palabras, le foot, c'est le football. De 7h30 à 8h, euh, voilà. Donc, pour parler de l'heure, quelles sont les expressions Quelle est l'expression pour parler d'une heure exacte si je vais parler d'une heure exacte, quelle expression j'utilise Je vais le voir. Une heure exacte. Je dis une heure exacte. Et c'est ballot, je ne vous ai pas donné une heure exacte. Ah. Ah, ah, ah. Une heure exacte, c'est A. Si vous voulez dire, llego a las 7h30, vous dites, j'arrive à 7h30. Et on va voir, qu'est-ce que Jusca? que jusqu'à té notremé quelle est quelle expression j'utilise pour une heure approximative ce n'est pas exactement 7h30 c'est 7h30 c'est une indication mais ce n'est pas une obligation Ah, marie très bien vert c'est à dire elle ne se réveille pas à 6h30 pile. Non. Elle se réveille à peu près, plus ou moins. Approximativement. Vers. Vers 6h30 du matin. C'est une approximation. Ce n'est pas une heure exacte. Une heure exacte, c'est « à ». Si elle dit « je me réveille à 6h30 du matin », c'est parce qu'elle a un petit appareil qui la réveille. Si elle dit A, ah, c'est parce qu'elle se réveille. C'est heure fixe et c'est parce qu'elle est Quelle expression j'utilise pour une heure limite À peu près plus ou moins. À peu près plus ou moins. Une heure limite. À qui l'utilisamos? Et... Aquí... Non, aquí non l'utilisamos? Limite. Ah oui, très bien. Limite, c'est jusqu'à 8 heures. Jusqu'à 8 heures. C'est-à-dire à 8 heures, heures. heures n'y c'est fini, fini, fini. Recuerden que A7,5 significa en ese momento exacto hacen una acción. Ok. Eso es A. Ver es mm, pas exactement, ce n'est pas exactement. Jusqu'à significa antes de esa hora sí, después de esa hora no. C'est es la différence avec « à cette heures ». Parce que quand vous dites « à cette heures »,« trente », quand vous dites « à », ça signifie que en ce moment exacto, vous faites une action. Ok Mais quand vous utilisez « jusqu'à », ça signifie tout le temps avant « si sí, » et à partir de ce moment « non ». Et finalement, quand vous voulez donner une des limites, une période limitée du temps. Vous connaissez le début, vous connaissez la fin. Une période limitée. On va ici, ne le sait ici, Une période limitée, c'est-à-dire, vous connaissez le début, vous connaissez la fin. Quand vous connaissez el inicio quand vous connaissez le fin. Oui, oui, hablo mucho. Très bien. De 7h30 à 8h. Comme un espagnol. C'est exactement la même, la même, la même, la même expression. Ok, donc, pour parler de l'heure, si vous voulez parler d'une heure précise, vous dites A. Par exemple, l'émission euh, légitée le soir c'est à 20 h Ok Si vous dites euh, il y a il y a une émission, on ne sait pas à quelle heure ça finit. Si tienen un programme, par exemple parti, nous une partie. No saben exactamente a qué hora se acaba porque puede haber un tiempo extra, etc. etc. Ils disent, ah, la noticias esta noche, como el partido, les, le JT ce soir, c'est vers 20h30. Approximativement à 20h30. Jusqu'à, le match et jusqu'à euh, 8h30, par exemple. En théorie. Et le JT, c'est de 8h30 à 9h. Non sais si, si tout le guillaume français le entiendent, mais j'espère que si, et si non, me demande. Ok, c'est clair? Est-ce que c'est clair pour vous? Oh là là. No veo comentarios, significa que... ¡Uy! Oui. Vamos a ver esto rapidito porque no tenemos mucho tiempo. ¿Alors, ¿qué tipo de misión puede regar Lucie? Euh, Lucy? ¿Qué tipo de misión puede regar euh, ¿Cómo se llama ya? El nombre es eh, Constant. Quel type d'émission pour Constant, quel type d'émission pour la femme de Constant et quel type d'émission pour les enfants de Constant. Donc, je oh, le même erreur. Il me faut une app, de más. Donc, qu'est-ce que Lucie peut regarder? Qu'est-ce que Lucie peut regarder Dites-moi. Qu'est-ce que Lucie peut regarder dans, à la télé Ojo, oh, Valeria, quiero una frase completa, por eso les puse el inicio. Lucie puede ver... Lucie puede ver... Uh, le feu de l'amour, por ejemplo. Lucie puede ver... Uh, le journal televisé. Recuerden que este verbo ya lo vimos, así que no tienen excusa para decir que no saben qué es. Este lo vimos, ¿lo vieron conmigo? Ok, très bien. Lucie peut regarder le JT, très bien Gladys. Uh, ¿Qué es que peut regarder le, la, femme de, la femme de... ah, Constant. Ojo rosa. Recuerda que es tercera persona y la tercera persona es con una T. Lucie puede regarder... Ok. Euh, constant. ¿Qué es que puede regarder constant? Ah, Lucie puede regarder... Oye, oui, me regarde regarde la Oh, Mario mira la hora. Mira la hora en que, que es el film TV Suspense. Suspense, que es una palabra que es francesa, pero fue al inglés y los franceses la retomaron del, del inglés. Ok, bueno, vamos a pasar rápidamente porque. Je... Paso rápidamente porque tengo otro tema que presentarles y tengo un videito que presentarles hoy, así que paso y tenemos solo 15 minutos de clase. Ay, ay, ay. Entonces, solamente para, para, para que lo sepan, Ale es hasta Malibú es como llamaron en Francia, guardianes de la bahía, así que uh, esta, esto marcó mi generación también. OK. OK, très bien. Bah, très bien, beaucoup de bonnes réponses, merci. Donc les expressions du temps. Je me réveille toujours vers 6h30 du matin. Souvent J'allume ma télé pour regarder les informations. Je lis avant d'aller au lit, mais de temps en temps, je regarde un bon documentaire à la place. Chez nous, toute la famille regarde la télé, mais rarement les mêmes programmes. Nous ne le laissons, laissons jamais regarder plus longtemps. Je regarde parfois le foot. Donc... Ça, c'est ce qu'on appelle les marqueurs de fréquence. On a des plus fréquents, plus fréquents et moins fréquents. Okay? Donc, on a toujours, toujours, c'est totalement fréquent. Très, très, très, très, très, très, très, très fréquent. Souvent, c'est fréquent, mais... Un petit peu moins. Parfois, de temps en temps, c'est un peu au hasard. quoi Rarement, pas du tout fréquent. Et jamais, c'est non. Pas du tout. Pas, pas, pas du tout. Du tout, du tout. OK. Donc, vous pouvez voir que toujours... C'est le contraire de jamais. Souvent, c'est le contraire de rarement. Et pff, au milieu, un peu aléatoirement, vous avez parfois, de temps en temps. Il y a quelques autres expressions, je, je vous mets plus d'expressions. Il y a sans exception, c'est toujours. Il y a fréquemment, c'est souvent. Il y a quelques fois ou de temps à autre. Ça, c'est des synonymes de parfois, de temps en temps. C'est des synonymes. Tout ça, c'est des synonymes. Tout ça, c'est des synonymes. Ok Je mm. les pose en un quadro parce son no que sont tous synonymes. No Il n'y a un qui soit plus ou moins synonymes. Rarement. C'est exceptionnellement, ce n'est pas normal, c'est exceptionnel. Et jamais ça, c'est en aucun cas. En aucun cas. Non. Est-ce que vous avez de questions par rapport aux expressions de, aux marqueurs de fréquence? C'est clair les marqueurs de fréquence? Très bien, Adriana. Oui. Parfois, de temps en temps, de temps à autre, et quelquefois c'est des synonymes. John Howder, ça era al inicio du cours. Ça fut en juin, le examen. donc ça uh, era pour commencer le cours, mais non, c'était avec nous, c'était avec une autre institution. Nous, nous, nous, faisons que le cours débutant, qui est celui que tu es en train Ok, très bien. Encore, euh, Edouard, euh, noise. Es... Encore, c'est une répétition. Quand tu dis encore, c'est pour demander une répétition. Ok Raphaël, c'est oui, je comprends. Est-ce de que Ok. ¿Ancora es todavía o otra vez? Pero esa es una repetición, no es una frecuencia. Ok. Ahora. Vamos a hacer solamente dos porque tengo diez minutos y tengo un video que mostrarles. Así que vamos a hacer dos, tres o les dejo que ustedes me digan y les digo si está bien o si está mal, bueno, si, si no está bien, no, no es que esté mal, es que se tienen que corregir, que cambiar de vocabulario. Les vuelvo a tomar la, el gráfico para que ustedes tengan presente cómo funciona este ejercicio. Je regarde, yo digo la, lo que yo regarde y aquí les muestro unas frecuencias. Traten de traducir estas frecuencias en expresiones, pero atención, quiero frases completas. ¿Je regarde le feu de l'amour? ¿Ok? No me pongan solo la respuesta, Quelquefois, fue? Díganme, ¿je regarde televisión? quelquefois, fue? ¿Ok? Rapide, rapide, que nous n'avons pas beaucoup de temps. Et rappelez-vous, fois veces, fois par jour, fois par semaine, fois par mois, fois par an. Oh Hugo! Mira lo que hizo Rafael. Él cogió esta frecuencia y la tradujo en una palabra de aquí. Eso es lo que yo quiero que hagan. Cojan estas frecuencias y traduzcanlo en una palabra de aquí. Ok, Rafael. Yo regardo le feu de lamour souvent. Très bien. Vean que souvent es como toujours, pero un petit peu moins. Uh, je regarde, uh, je regarde des matchs de tennis de temps en temps. Ah, mais aquí, ici, quand est la fréquence des matchs de, match de tennis? Ah oui, de temps en temps, ben, uh, uh, je dirais que ce n'est pas la, la meilleure expression pour ça. Euh, je regarde des émissions de cuisine souvent ok je regarde des séries parfois oui, je pense que c'est bien je regarde les JT de temps en temps, deux fois par jour ah quand même a veces quand deux veces par jour. Je regarde toujours le JT, oui Valeria, très bien. Johan, je regarde le feu de l'amour souvent en semaine, très bien. Euh... Tac, tac, tac. Hum... Je regarde le feu de l'amour une fois par semaine. Adriana, si, sí, está bien que que digas. Está va bien dit en francés, mais je te suis es que traduzcas en une de ces palabras. Uh, je regarde la feuille de l'amour toujours. Uh, je regarde le foot deux fois par an. Par mois, attention. Et recuerde, ce sont expressions de qui est ce que je veux. je ne veux pas de fréquences expressions. Très bien, Johan. Je regarde le foot rarement. Rarement. OK, très bien. Bueno. Eh, pasamos porque tengo un video que presentarles. Très bien. Donc, ¿vous avez des questions? ¿Tienen preguntas? Ojo, quiero que parar. quiero que miren cómo en estos textos para los que Vuelvan a mirarlo, recuerden, los, los textos, todo lo ponemos en el blog y en, en el Moodle. ¿Cómo se dice esto en francés? Quiero que lo miren porque nosotros tenemos la costumbre de decirlo en español, pero en francés... Uh, Recuerden que Noche aquí es... bien Adriana. Recuerden que nosotros decimos por la mañana, pero en francés todas estas expresiones eliminan el por. En francés ese por no existe, sino que siempre... Uh, format texte barré. Et c'est pour, en français, ce que hacen es que lo eliminan. Donc, ils disent, le matin. Et ça pour un français, signifie, pour la mañana. L'après-midi. Ou, en français familier, après-midi. Se escribe de diferentes formas, pero es por, para recordar que es après, midi, bueno. Le soir. Okay. Recuerden que noche para nosotros es una, un concepto que para ellos es diferente. Así que, eh, si queremos decir, eh, la nuit significa después de medianoche. Para ellos, les, hasta medianoche es le soir. OK, bueno, no, va a tener mucho tiempo para entrenar ensemble. Les dejo de tarea. Uh, voy a poner el video para que lo vean, pero les dejo de tarea uh, que vayan al blog o que vayan a, Órala. Oh, no, no. o que vayan a, ya lo hice y se me olvidó borrar esto. Para que vayan vayan Moodle, Moodle. Recuerdo. Linked .fr, te los pongo aquí para que lo vean. linkaid.fr slash francés slash. Ese es el Moodle donde pueden ver todo los, lo que ya habíamos hecho eh, y pueden ir, mirar y Este fin de semana, más tardar, tienen los, el, el test para los 15 personas que pueden asistir el miércoles de la próxima semana al taller con Mayra, nuestra profesora, que va a hacer una actividad para que ustedes puedan hablar, para que hablen en francés. Recuerden, la idea es que ustedes practiquen, ¿ok? John Howder, no necesitas... Uh, ah, no, ese curso, no, ese curso es con con otra metodología no es abierto como este es para este es para el que el que quiera quiera quiera eh, venir recuerden van al, al vínculo en curso de francés ah, uh, de francés y si les pide una conexión dan eh, conectarse anónimamente ok porque si se conectan anónimamente pueden verlo todo igual clara trata de nuevo y cuando te diga que necesitas un, una, una, una identificación un nombre de utilizador una, una, una contraseña disculpe tengo la palabra en francés en la cabeza mot de paz tú les dices Entrar como anónimo, anónima. Y así puedes igual ver todo, lo, todo el contenido. No necesitas, uh, ni, no necesitas inscribirte. La inscripción es para los que quieran hacer el curso con la profesora la próxima semana para que hagan el test para ver si son favorecidos porque no podemos recibir a todo el mundo. Bueno, y es 20h30, no he tenido tiempo de ver la video. Para los que quieran. Vayan la, al Moodle, uh, en, unos, en una horita máximo dejo el, el, el PowerPoint. Si se usa el blog, vamos a usar los dos. El blog es porque es eterno y este es para, para que podamos hacer ejercicios y poda, podamos seleccionar gente. Entonces, eh, van a ver el video y van a, ver, van a responder a las preguntas de Petit Eric. Ok, bon, merci beaucoup, euh, je suis désolé, mais on n'a pas beaucoup de temps. On se voit la semaine prochaine, et bon bonne semaine, et bon cours avec Alejandra. Salut